C'est toujours appuyé euh, sur une stratégie financière qui s'appuie sur la, sur, sur la capitalisation comme stratégie de, de, de, de financement. Donc ça veut dire que les ressources provenaient essentiellement de notre capacité à dégager des, des excédents. Nous n'avions pas accès à des lignes extérieures, surtout des lignes, surtout les lignes bancaires. L'épargne aussi n'était pas au rendez-vous parce que c'est une, une institution qui avait une vocation de crédit. Il fallait avoir une gestion euh, sobre. Il fallait avoir aussi une tarification adéquate. Et c'est ce qui a permis à ASEP, au moment de son institutionnalisation. Donc, en héritant les fonds euh, venant de l'USAID et une contribution de du Sénégal, qui se chiffrait à l'époque autour de 2 milliards, ASEP a pu euh, dégager des excédents au fil des années et au point qu'aujourd'hui nous pouvons dire que c'est une institution qui qui affiche un total bilan de 48 milliards. Donc vous voyez l'évolution, 2 milliards de fonds hérités des bailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à 48 milliards. Il a fallu, dès le départ, euh, s'appuyer sur des leviers. Essentiellement, assurer une pénétration du marché en développant l'activité de crédit, mais en cherchant aussi à avoir une gestion très efficace en termes de mode d'opération. Cela veut dire qu'au niveau d'ACEP, Contrairement aux autres institutions, nous nous appuyons sur des bureaux locaux, des structures très légères en termes de, de, de charges d'exploitation. Donc ça permettait de dégager des excédents importants et les profits n'étaient pas euh, distribués, il fallait réinvestir. Et cette stratégie axée sur la capitalisation a permis à ACEP aujourd'hui d'être l'une des institutions qui peut se targuer de dire j'ai un taux de capitalisation de 65%. Et pour faire un lien avec le secteur au niveau du Sénégal, les données de la BCAO indiquent que moins de 60% aujourd'hui des institutions respectent la norme de capitalisation qui est fixée à 15%. Le volume des fonds propres rapporté à l'actif. Et dans ce volume des fonds propres, c'est tout ce que nous avons hérité des bailleurs, c'est autour de 2 milliards. Et donc, on a pu augmenter ce, ce niveau de fonds propres là jusqu'à le porter aujourd'hui à 32 milliards. Donc ça veut dire que 30 milliards dans le passif de ASEP proviennent des excédents accumulés depuis 1994 années d'institutionnalisation. Et dans ce dans ce passif le capital donc venant des parts sociales représente autour de 350 millions. Donc ASEP n'a jamais eu comme stratégie par exemple de faire une course. Pour la taille, ça veut dire ouvrir des agences un peu partout. Aujourd'hui, on a le siège ici à Dakar, mais on est présent sur l'ensemble des régions et dans certains départements, même dans certaines zones rurales. Aujourd'hui, on a 16 agences régionales, on a plus une, 4, à peu près 90 bureaux sur le pays, avec partout des agents de crédit. Et tous ces petits, petits bureaux sont rattachés à des agences régionales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de sociétariat, nous avons à peu près 229 000 clients, soit qui utilisent le crédit, soit l'épargne. Et donc aujourd'hui, c'est une institution qui affiche un encours de crédit de 46 milliards. L'encours d'épargne tourne autour de 14 milliards. Donc la stratégie donc, est bâtie autour donc, de, du déploiement de ces agents de crédit et une administration assez faible. Aujourd'hui, nous avons système informatique centralisé sur lesquels sont connectés l'ensemble des sites. Je veux dire que sur les 350 employés que nous avons aujourd'hui, je peux dire que le siège ne polarise pas plus de 60, 70 ans. Le reste, c'est des hommes de terrain et des hommes qui contribuent directement à l'activité de crédit, d'épargne et de transfert d'argent. Pour la stratégie sur le ciblage, il faut se référer à l'histoire de Asep pour comprendre la différence qu'on a avec les autres institutions. Parce que l'Asep a été créé comme projet par l'USAID, pour accompagner les petites entreprises. Et donc, c'est ce que nous avons fait pendant des années. Quand vous regardez au, autour de nous, vous verrez des institutions qui ont peut-être 40% de, de, de, de, de prêts à, à la petite production, contre 60% au, aux salariés. Nous, c'est presque le salarié, qui n'est pratiquement pas dans, nos, dans notre portefeuille. C'est essentiellement le prêt à la production. On a effectivement évolué avec le temps parce que ces petits producteurs sont devenus dans la plupart des cas des PME après une quinzaine d'années avec nous et la plupart de ces PME nous disaient nous on est obligé souvent de vous couper ou bien de prendre des crédits dans beaucoup d'institutions parce qu'on a un besoin qui change, notamment un besoin d'investissement, notamment des crédits un peu euh, moyen terme. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à ouvrir un guichet PME qui nécessitait beaucoup de fonds et donc nous avons fait appel, à, appel à, aux bailleurs il est clair de cette mise en place du guichet PME, on a eu des quacks. Après une année, avec les difficultés que nous avons rencontrées, et donc nous avons donc retravaillé donc les procédures, euh, le dossier de crédit, l'approche de façon globale pour pouvoir arriver donc à mettre en place un guichet qui fonctionne. Ce PME là aujourd'hui constitue effectivement 30% de notre portefeuille. Donc nous avons effectivement mis en place ce guichet compte tenu du fait que le risque est plus élevé. Et même les mutuelles de base doivent se référer au, au directeur du réseau pour avoir son avis sur les crédits donc dédiés au PME. Le département du PME ici est considéré aussi comme un bureau à part qui est sous la tutelle du directeur du, du réseau et du crédit, qui préside les comités de crédit pour les PME. Nous allons opter dans un premier temps pour euh, digitaliser nos opérations. Donc déjà nous avons lancé un produit par lequel nos agents sont munis de tablettes et donc vont vers le client maintenant. Parce qu'avant les clients devaient se déplacer jusqu'au bureau pour faire leurs opérations et souvent ils n'avaient pas le temps et ou bien souvent ils étaient réticents à se déplacer. Donc aujourd'hui nous avons opté pour cette digitalisation qui nous évite encore plus d'ouverture de bureaux physiques qui sont très coûteux, très lourds en termes de fonctionnement et donc avec cette digitalisation nous pensons augmenter notre pénétration au niveau clientèle et à moins les coûts d'opérations au niveau des caisses, euh, où il y a souvent des rushs en fin de mois au moment de remboursement d'échéance. Les tablettes sont connectées à notre système d'information et de gestion. Donc, pour les écritures qu'ils passent impactent directement la base de données. Nous sommes sur le point de lancer aussi euh, la, la carte bancaire prépayée qui nous permettra de charger plus ou moins des crédits au niveau des de, de, de cartes et nous éviter ces transactions-là qu'on qu fait au niveau des banques. Donc ça, c'est déjà actuel depuis le mois dernier. Maintenant, il n'est pas exclu effectivement que nous, nous appuyons sur un réseau de, notre, de nos clients de nos gros clients euh, utiliser leurs leur services pour permettre à nos agents à notre clientèle d'effectuer le maximum d'opérations hors des bureaux d'assurances. Les portes monnaie électroniques il faut voir la législation. On c'est une option c'est vrai il y a tellement aujourd'hui d'avancées dans la microfinance et dans la technologie mais je pense que il n'est pas aujourd'hui habile de, de vouloir se lancer dans beaucoup de choses en même temps. Et nous notre stratégie a été, toujours été une démarche prudente une démarche progressive de dire, bon, cette année on fait ça, et l'année prochaine on fera. Donc c'est n'est pas exclu qu'on le fasse dans le futur, mais on avait, sur 2017, on a, on a, on a plutôt euh, pensé à travailler sur euh, la digitalisation des opérations et la carte prépaise. Euh, la stratégie donc euh, vise l'inclusion, donc euh, c'est d'offrir le maximum de de produits à la clientèle. c'est ça qui a fait d'ailleurs qu'à ces penser à ouvrir une banque ou bien à rentrer dans une banque. Parce qu'aujourd'hui, nos clients paiements ont on souvent besoin d'autres produits que la microfinance n'a pas ouvrir aujourd'hui. Les produits documentaires, l'échange, tout ça, c'est des produits qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas offrir donc, je peux dire que depuis une dizaine d'années, nous avons fait mener beaucoup d'études dans ce sens. Nous avions pensé à nous filialiser en créant une filiale pour la PME. Et donc, nous avions aussi pensé maintenant à créer des partenariats avec ce qui existe déjà sur la place de l'UMOA. Donc, les discussions sur ce que ça peut nous apporter en plus par rapport aux besoins de notre clientèle. Et donc, on en est là pour le moment. Mais nous sommes conscients qu'il y a des besoins qui sont exprimés par le, euh, cette clientèle-là et qui ne peuvent pas être aujourd'hui euh, réglés par en tant qu'un mutuelle mutualiste.